Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier La deuxième vidéo de l'année, ça sera le vlog de janvier. Alors tout ça pour vous raconter un petit peu du blabla, comme d'habitude. Dans un premier temps, je tenais à vous souhaiter une très très très bonne année 2018 avec tout le blabla qui va avec. Donc vous choisissez ce que vous voulez, santé, bonheur, argent, euh, amour, enfin toutes les conneries qui peuvent être balancées pendant cette période-là. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, c'est cool, ça fait plaisir, il y a de plus en plus de commentaires, c'est toujours de plus en plus difficile à répondre à tout le monde. Je reçois euh, pas mal de demandes euh, via Facebook Messenger. Euh, alors, je réponds, j'essaye de répondre encore une fois à tout le monde. J'oublie beaucoup de choses. Euh, malheureusement, j'ai un cerveau de poisson rouge. D'ailleurs, je me demande si les poissons rouges ont un cerveau, ça c'est encore un truc à démontrer. Bref, euh, on m'avait demandé pour le tombeck combien je le vendais, j'ai oublié qui c'était, je ne sais plus comment ça se passe. Euh, J'avais un accessoire à vendre un gabarit pour ré réaliser des tenons mortaises de la marque Lake. Euh, je ne sais plus qui c'est qui va demander ça, J'arrive pas à retrouver les archives. Enfin, c'est le bordel dans ma tête et euh, c'est pas vrai de s'arranger. Donc si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, ben mettez-moi un petit message dans la vidéo, ce serait bien cool parce que ça m'aiderait grandement. Donc un grand merci à vous, euh, peut-être qu'on franchira les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, j'espère. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, on touche de la peau de singe. Euh, ça, techniquement, ça ne changera pas grand-chose. Dans quelques semaines, je vais, euh, je vais balancer une vidéo que j'ai réalisée euh, suite à la réalisation du, du Rocking Share. Petit bout de vidéo qui doit faire les 1 minute, 1 minute 30 maximum. Euh, vous la verrez passer, vous inquiétez pas, je vous en dis pas plus. C'est en noir et blanc. Ça résume un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête durant les 11 mois de fabrication du rocking Chair, Alors, euh, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Donc, pareil, vous laisserez un petit commentaire dans les commentaires de la vidéo. Remarque positive ou négative, il n'y aura pas de souci. Je prends tout comme d'habitude, hein, vous le savez très bien. N'hésitez pas à écrire au programme de ce vlog, le tirage au sort des, euh, du, du fameux concours de Noël que j'ai un petit peu foiré au niveau de, du timing, hein, c'est un petit peu dépassé, c'est pas grave, on fera ça en fin de vidéo, vous allez voir, euh, on fera ça directement en ligne avec une, une page internet, hop, et c'est fini, on n'en parle plus, ça sera euh, le plus rapide possible. Alors bien sûr, si vous gagnez, euh, si vous avez une corpulence comme moi et que vous gagnez un t-shirt M, eh ben, vous l'offrirez à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année dans l'atelier en 2018 chez Créolinium Eh bien c'est simple, je vais continuer à travailler avec les outils à main, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais encore axer le travail un peu plus poussé avec ces outils. Je vais certainement réaliser une armoire de rangement pour outils, pour les outils. Les rabots d'un côté, les ciseaux de l'autre, les marteaux, les maillets, machin. Enfin, toutes les, tout l'outillage que vous pouvez rencontrer dans un atelier de benuisier seront rangés dans ce tableau-là. Bien sûr, une fois réalisé, ce tableau sera dans le futur atelier, si lui, j'arrive à le terminer. Le travail sera aussi axé sur le travail à la défonceuse, donc euh, préparation de gabarit, réalisation de gabarit avec l'imprimante 3D. Vous savez que l'accessoire indispensable avec une défonceuse, c'est la fraise de défonceuse. Donc, je suis en train de conclure un, une collaboration avec une marque de, célèbre de, de fraises de défonceuse. Je crois qu'elles sont oranges, mais je ne suis pas sûr. Euh, donc, ne vous étonnez pas, ça sera indiqué dans la, dans la vidéo. Il y aura un petit bandeau en indiquant que c'est bien une collaboration avec cette marque-là, avec la référence de la fraise et le nom du site internet. Donc, c'est un moindre mal, ça ne sera pas intrusif pour vous, mais moi, ça me permettra de me dégager un budget pour autre chose. Je voulais vous parler d'un artisan allemand qui habite en France, qui m'a réalisé un très, très beau tablier en cuir, enfin en cuir en daim, pour être plus précis. Euh, ça ne m'a pas coûter très cher ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté dans le commerce dans une boutique spécialisée ou que si je l'avais fait sur mesure donc là c'est du sur mesure mais très bien réalisé et pas cher comme quoi ça existe donc euh, je vous mettrai le lien de son Instagram parce qu'il n'a qu'un Instagram sur euh, les, enfin, dans la description de la vidéo vous allez voir donc le tablier en question il est là donc je l'ai dessiné il l'a réalisé. Trois poches sur le dessus, une poche, une poche à copeaux euh, sur le bas. Réglable si vous grossissez. Hein, voilà. enfin, moi je grossis régulièrement, donc voilà. Et euh, il va super bien. Réglable sur la lanière. Je vous conseille, franchement, si vous avez envie de vous faire faire un tablier, euh, de regarder ce que fait ce monsieur. Alors à l'origine, il fabrique des sacs à main. Alors, petite particularité de, de, de ce monsieur qui ferait des sacs à main, c'est que dans sa vie privée, en général, l'été, il sillonne les routes de France et d'Europe, de, enfin, et il va faire du BMX Freestyle. Alors, c'est un, un, un champion du monde, d'ailleurs. Je crois qu'il a été deux fois champion du monde dans sa vie. Le mec, il est hyper pointu. Euh, je ne sais pas si on peut le trouver sur, sur Internet ou quoi que ce soit, mais je peux vous garantir que le mec, il gasse bien. Donc, je vous le répète, si vous avez envie de vous faire un tablier, je vous mets les coordonnées ou toute tout autre chose en cuir ou en din, je vous mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo. C'est quand même vachement plus cool de savoir qu'on peut avoir du matos fait sur mesure pour pas très cher. Enfin, vous avez dû voir passer il y a une petite semaine euh, des gouges arrivées dans l'atelier. Alors des gouges, c'est des gouges que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin, donc ça vaut le coup de perdre. 2-3 heures à chercher à fouiner dans tous les recoins du bon coin pour pouvoir trouver ce qu'on veut en l'occurrence 32 gouges de sculpteur pour 110 euros Voilà. donc c'est une marque anglaise c'est euh, de l'acier anglais c'est forgé euh, à l'ancienne bon, donc c'est du bon, c'est de la bonne cam je crois que je ne pourrais pas trouver mieux en occasion euh, que c est, c est ces petites gouges là alors un coup comme ça, à mon avis vous en faites un dans votre vie et après c'est fini quoi. Euh, on peut-être plus mais bon c'est un pur bonheur, j'en ai affûté quelques-unes, c'est euh, un tranchant de dingue. Alors je ne suis pas spécialiste de la sculpture, je commence à m'y mettre tout doucement. Séverine, mon épouse, vous avez vu euh, une petite vidéo passée il n'y a pas longtemps, qui commence à s'y mettre, ça l'intéresse fortement. Donc euh, je pense que d'ici pas longtemps, on pourrait bien travailler sur un petit projet sculpture à hein, tous les deux, je pense, hein, ça pourrait peut-être se faire, on verra. En l'occurrence, ça ne se fera pas dans cet atelier-là, ça se fera de l'autre côté. Si un jour, j'arrive à le finir, donc c'est un peu compliqué. En ce moment, l'hiver, la neige, le gel, euh, pas de, donc on ne peut pas couler de béton. Enfin, moi, personnellement, je ne couvre pas de béton. Perdre un petit peu de temps sur le bon coin vous permet de gagner peut-être un petit peu euh, d'argent. Ça peut être bien sympathique pour pouvoir acheter éventuellement quelque chose d'autre. Ou, bien sûr, inviter son épouse et ses gamins dans un super resto. Alors, <rire> Moi j'ai choisi mon camp, je m'achète des outils. Hein. Donc voilà une partie de ces fameuses gouges que j'ai trouvées sur le coin-coin. Alors il y a de tout, il hein. y, y a à boire et à manger, bien sûr. C'est de très bonnes gouges. Alors j'ai envoyé un message à Paul Sellers en lui demandant euh, s'il connaissait cette marque, s'il avait déjà travaillé avec et euh, s'il pouvait m'en parler un petit peu plus. Alors sa réponse a été c'est simple, ce sont des gouges qui ont été fabriquées en Chine. Alors <rire> je pense que ce monsieur a un sérieux problème. Euh, avec son pays euh, elles ont ces gouges ont plus de 40 ans je, les ai, je me suis amusé à les restaurer, elles sont nickel euh, je ne pense pas qu'elles aient été fabriquées en Chine euh, l'exportation enfin les, les, à l'époque à mon avis ça ne devait pas être comme maintenant où on pouvait avoir de tout et n'importe quoi alors euh, je ne sais pas ce que c'est son trip c'est pas la première fois que je pose des questions et à chaque fois c'est des réponses à la moelle le sboob. Il y a du fermoir, il y a du burin, il y a de la gouge, il y a les autres noms je ne me souviens pas, je ne suis pas assez calé pour euh, déterminer ce que c'est. Euh, il y a des ciseaux, enfin des ciseaux qui ont été reconvertis en gouge, euh, en acier, avec des aciers euh, forgés en France par Peugeot, Peugeot. Frère. Euh, très très bon, ça tient bien le tranchant d'ailleurs j'ai essayé, c'est pas mal il euh, y a des trucs je sais même pas ce que c'est je serais incapable de les identifier je suis en train de chercher sur, int sur internet et bon, en tout état de cause j'ai déjà une bonne, je pense avoir une bonne base pour pouvoir commencer la sculpture euh, j'en es espérais pas autant on va dire Donc, et bien sûr il y a le maillet, j'ai oublié de vous le dire euh, donc ça va je vous le disais, ça va venir tranquillement on va, je pense qu'on va s'y mettre avec un petit peu avec mon épouse on va, faire, euh, on va essayer de faire des trucs sympas. Alors, bien sûr, j'ai demandé la conseil à Arnaud Dufay, de l'atelier Vosgien. Il m'a dit, pour pouvoir progresser, il faut savoir faire n'importe quoi. Et ben, ça tombe bien, j'aime bien faire n'importe quoi. <rire> Donc, euh, je pense que je vais faire des trucs qui ressemblent à rien. Pour m'entraîner. Et puis, bah, on va voir comment ça se passe euh, dans, le, dans le courant de l'année 2018. Voilà. Donc, euh, j'ai un projet de réaliser des manches, parce que certains manches sont relativement abîmées donc je vais faire des manches à ma sauce euh, avec deux essences de bois, enfin je sais pas comment je vais me débrouiller je vais essayer de trouver un truc sur internet, ou enfin je vais, je vais imaginer un truc, je sais pas comment ça va se passer encore une fois c'est le flou le plus complet mais je vais essayer de fabriquer ces petits manches là, parce que je sais pas si on peut les trouver euh, nus. Et puis, je n'ai pas envie de forcément de dépenser d'argent là-dedans, alors que je pourrais éventuellement les faire moi-même. Alors, il va falloir que je fasse un gabarit pour réaliser la courbe là, pour faire réaliser cette forme-là. Euh, je ne sais pas comment je vais faire non plus. Je pense que l'imprimante 3D va peut-être m'aider, on verra. Mais en tout état de cause, je suis assez content de mon coup. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui touchent à la sculpture de près ou de loin, je suis vachement intéressé. Si vous avez des conseils à me donner, je les prends alors, il euh, y a ma page Facebook, vous pouvez vous y inscrire si vous n'êtes pas inscrit déjà. Ou alors, vous laissez un petit commentaire avec des liens, si vous en avez, dans les commentaires de la vidéo. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'apprendre. Ça me plaît, ça commence à me titiller le cerveau et j'y pense un petit peu tous les jours. Euh, donc, enfin bref, c'est en train de m'obséder. Et ça, j'aime pas ça parce que je ne maîtrise pas. Et, enfin, je ne maîtrise pas, je ne dis pas que je maîtrise le reste. Hein, mais euh, ça, j'ai vraiment, vraiment envie de m'y mettre mon épouse aussi. Donc si vous avez des banques de données, des, des sites qui vont bien, euh, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires des vidéos. Euh, je cherche des, euh, des patrons, vous savez ce qu'on colle sur les planches de bois ou, on, ou on redessine, euh, un peu ce style là, mais bon c'est un peu compliqué ça pour moi, mais euh, je cherche à avoir un maximum d'infos. Alors Google est mon ami, ça c'est sûr, mais Google n'est pas forcément euh, au point là-dessus, parce qu'on ne sait pas quel mot taper pour avoir les bons résultats. Donc, si vous avez de l'info, je suis preneur. Merci à vous. Hein. Ah oui, j'annonce aussi que je vais bientôt, enfin, ne vais pas tarder à reprendre les lives, vu que c'est un petit peu plus calme cette année. Euh, le gros, gros projet de l'année dernière, dernière est fini, donc normalement, il n'y aura plus de stress. Euh, le petit projet que j'ai publié la semaine dernière sur euh, YouTube est terminé, donc là aussi, il n'y a plus de stress. Je vais pouvoir me consacrer à autre chose, je ne sais pas encore quoi. Mais on le verra, on verra en live peut-être. Vous verrez peut-être de l'affûtage de gouge en live, par exemple. Voilà. Pourquoi pas. Mais voici aussi le fameux tablier en teint. Alors... Euh c'est piqué main, hein. donc c'est pas, enfin c'est piqué main, c'est fait avec une machine à coudre, mais c'est fait à la main, c'est pas fait un truc euh, dans une usine, un truc industriel à la con. Hein. Euh, là, là, l'artisan qui a fait ça, il a un vrai savoir-faire. Franchement, je vous le disais en début de vidéo, c'est, euh, c'est un, un, truc de dingue. Donc, euh, vous voyez, les gouges qui sont juste en dessous, et eh ben, euh, je vais lui demander qu'il me fasse deux, euh, deux ou trois euh, pochettes pour pouvoir les ranger, parce que bien sûr, euh, je pense que quand on commence à taquiner de la gouge, on, on en cherche encore plus. Donc on va voir ce qui va se passer. En tous les cas, je peux vous garantir que c'est de la très très belle cam. Alors, euh, je, vous, euh, je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait. Nous voici pour le tirage au sort du fameux jeu de Noël que j'ai un petit peu foiré, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc. Euh, voici un, un site pour tirer au sort des commentaires dans les vidéos. Donc le premier nom qui va sortir sera le premier gagnant. Je vais en tirer trois comme ça de suite parce que je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Euh, je voulais le faire à la main mais ça va être compliqué. On pourrait dire que je triche mais bon. Donc là ça va être simple. On va mettre ça au hasard et il suffit d'entrer l'URL de votre vidéo dans l'encart le... prévu à cet effet et de je vais simplement cliquer sur Random Pick Winner ». Donc, euh, cliquer dans c'est quoi, euh, randomly. Aléatoirement. Enfin bref. C'est parti. Premier gagnant, c'est Claude L'Oignon ». Voilà. Attention pour le deuxième gagnant. Le dingue de dingue. Très original ton, ton pseudo. OK. Et le troisième gagnant est Serge Cheval. Donc, Claude de l'Oignon, Le Dingue de Dingue et Serge Cheval, vous avez gagné chacun un T-Shirt. Donc, après, vous débrouillez au niveau des tailles, j'ai un M, un L et un XL. Donc, il ne va pas falloir vous battre. Si les tailles correspondent, c'est parfait. Si ça ne correspond pas, bah, je serai obligé d'envoyer ça à l'arrache. Donc, bah, si ça ne vous va pas, ça sera un cadeau à offrir à quelqu'un de votre famille ou à un ami ou à qui vous voulez. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui va se passer dans l'année 2018. Alors, euh, j'espère que l'année, encore une fois, sera bonne pour vous et pour votre famille. Sur ce, je vous laisse. A bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium.